Salut, c'est Yann euh, de David pig Et salut, c'est Clem, euh, toujours de David pig euh, Alors moi, je, je dirais qu'En fait, Heroes, on a commencé à le créer il y a euh, en, en cm 2 <rire> <C 'est ça. rire> Ouais, c'est Ouais, c'est ça. Et en fait, un, on avait commencé à dessiner des petits pions et petit à petit, en fait, à force que, de jouer, parce que nous, on est assez passionnés de wargame, de jeux de guerre, on aime bien se foutre sur la gueule, en fait. Et, euh, et en fait, l'idée c'était de… Euh, bah, les jeux sur lesquels on, on jouait ne nous plaisaient pas forcément, donc on a adapté nos jeux, petit à petit on est arrivé à un système héros qui a commencé par Frontière, le premier, et ensuite on a découlé la gamme quoi. Je pense que je pense qu'une par une partie du succès c'est bah, c'est la qualité des visuels qui se rapproche beaucoup d'un jeu vidéo les gens ont un feeling jeu vidéo avec le jeu et ça je pense que ça a plu euh, on sortait de la représentation des soldats vus de profil sur des pions carrés à fond blanc où on a intégré les personnages dans le décor général du jeu donc déjà ça faisait graphiquement un, un, un, un, un progrès on va dire euh, par rapport à beaucoup de jeux et ensuite euh, le ton le ton qui était plus Hollywood que, que Wargame, ce qui, qui nous parlait plus à nous, parce que euh, c'est plus sympa la guerre au cinéma que la guerre en réel, donc euh, je pense que c'est deux choses, un, un choix de graphisme, une dynamique plus hollywoodienne que, que véritablement Wargame, euh, enfin, jeu, jeu de guerre, euh, c'est voilà, Et ouais, puis l'idée c'était aussi de, de vraiment sensibiliser les gens à la Deuxième Guerre mondiale, parce que la Deuxième Guerre mondiale, c'est quand même un dossier dans lequel tu quand tu pas fondant depuis tout petit, quand, dès que tu mets un pied dedans, en fait, tu te rends compte que c'est hyper passionnant et que tu as des histoires de dingue et qu'on euh, peut tirer des films de ça pendant euh, plusieurs centaines de générations, je pense. Parce que... Et le dernier point, je pense aussi, c'est la philosophie qui, qui, qui, qui sous-tendait Frontières et qui sous-tend Heroes, c'est un jeu de figurines sans figurines. Ça veut dire le feeling du jeu de figurines, mais sans figurines. Ça, c'était un de nos gros trucs parce que, on, quand on sort frontière, Yann est papa depuis pas très longtemps, mmh. euh, il a moins de temps pour peindre des figurines et on se dit bah, -ce on, nous, on veut jouer avec des jeux de figurines, mais on n'a plus de figurines. On n'a pas, pas le temps de peindre des figurines parce que c'était lui qui peignait, moi, je, je pas trop. Ouais. Et euh, j'aime bien jouer avec, mais je suis pas fan de la peinture. Cette mécanique, elle est intégrée dans nos gènes c'est euh, 20 ans de travail. Donc, bon, après, nous, elle est, elle est naturelle cette mécanique. Mais, mais oui, oui, c'est vrai, une mécanique simple, euh, avec la volonté de mettre tout visuellement présent sur les pions, euh, sur le plateau, avec les informations, et tout. Euh, ben ça, c'est. Euh, ça, ça c'est notre ami bon d'aller dans les livres de Warhammer. Ouais. Alors, allez-vous, le jeu de grenades, <rire> machin et tout. Et aussi notre, notre expérience dans le jeu vidéo. Je dirais la première chose déjà sur le... Tu, dis, tu parles des, des, des, des multiples icônes à connaître. Je dirais pour une première partie, en fait, il n'y en a que 4 ou 5. Les, les autres, c'est quand tu veux avancer dans le système, tu rajoutes les héros, les machins qui vont apporter tous les pouvoirs un peu particuliers. Mais en vrai, si tu joues avec la base, finalement il n'y a que 4% ou 5 compétences particulières, ouais. enfin, capacités spéciales, qui sont utilisées. Donc déjà, ça réduit vachement la complexité du, du jeu puisque euh, au final c'est euh, euh, le mouvement, c'est en nombre de cases. On ne met pas de limitation de mouvement particulière. Il n'y a pas de cases. On s'est toujours forcé elle, à simplifier tout ça en ne faisant pas de cases qui valent deux points de mouvement et en faisant des cases qui arrêtent le mouvement pour une simplification du jeu. Donc, sur la complexité, il peut faire peur au début, mais j'aurais envie de dire à un nouveau joueur, en fait, euh, non, c'est pas si compliqué que ça. Euh, il, faut, il faut, comme pour beaucoup de jeux, y aller doucement, commencer avec euh, une partie simple et après euh, se lancer dans Ensuite, se, se les, lancer à l'eau. Il y a les codes couleurs des icônes. Y a les parce qu'en fait, on icônes. a des codes couleurs sur toutes les icônes. Donc, dès que c'est bleu, c'est que ça touche le mouvement. Donc, on a essayé aussi d'avoir des codes visuels qui font que, bah, en fait, au début, ça peut faire un peu peur quand tu vois tout ça. Mais dès que tu as commencé à goûter, en fait, tu te rends compte qu'au bout d'une heure de jeu, bah, ça, tu vas plus dans le livre de règles. En fait. Et c'était le but, c'est que tout est instinctif, c'est-à-dire, tu actives ton unité, tu es dessus, tu checkes l'icône, tu vois que c'est écrit, l'autre, il a une protection, il est dans un bocage, c'est réglé, tu as, as tout fait. Et l'autre joue derrière, parce que c'est notre système euh, d'activation alternée qui est hyper bien, tu n'attends pas. Tu es toujours dans l'action, l'idée, c'est de, de, de focus la caméra sur l'action du joueur, et ensuite, on reprend l'action de l'autre joueur, et en fait, on est tout le temps pris dans ce système de, de rebond de... De, de tout qu'on se fait donc ouais le, on a, on avait travaillé particulièrement le livret de Stalingrad et le livret de scénario de, de la prochaine de la de la big red ils sont travaillés pour avoir une montée en puissance pour avoir une, une, un accompagnement de la progression du, de la d'apprentissage et avec un pas à pas entre les scénarios pour avoir vraiment une vision globale simple un conseil je dirais n'ayez pas peur mmh. <rire> <N 'aie rire> On a besoin d'avoir une boîte de virus parce qu'on n'en a plus. Donc on a rupture le stock depuis quatre ans. L'idée de cette édition, au début, on s'est dit bon, bah, on s'en fout, on prend les fichiers, on imprime, c'est réglé, tu vois. Mais en fait, parce qu'on ne peut pas faire ça, parce que quand on reprend cette boîte qui est sortie il y a maintenant 8, 8 9 ans, 7, 8, euh, 7 ans, 7 ans, 6 ans, ans ouais, mais les années, c'est ans, 2014. Ah, Et. Oui. 14, ah, 14, ouais. 14, et donc euh, en fait le truc c'est qu'on s'est dit bon bah on va mettre une petite passe au bout du jour et puis quand on met les doigts dans le cambouis sur le moteur bah à la fin on sort on fait un truc nickel chrome et on a tout changé donc on s'était dit bon bah voilà maintenant on a fait et encore on s'est limité parce que l'idée c'était qu'on reste quand même totalement compatible avec toutes les extensions qu'on a euh, pour que cette boîte donc on, est, on, a, on a été obligé de, de faire une boîte qui soit compatible avec tout le reste et que bah, sinon on n'aurait pas Changer, mais c'est une nouvelle boîte, donc c'est un nouveau jeu, donc ça plein Donc on avait besoin de remettre au bout du jour cette boîte, et l'idée c'était de faire la Big Red One Edition, de changer les unités pour les anciens joueurs, mais qui sont en fait exactement les mêmes. Et comme on a gagné un peu de place sur les parce qu'on a pris de l'expérience et tout ça, et ben en fait on a rajouté du matos. Il y a du matos en plus, les héros ils ont été updatés, ils ont des capacités pour les équiper maintenant. Donc c'est un truc qui nous vient de Shadow ça, et et donc, euh, voilà, cette nouvelle boîte, cette édition, elle va être magnifique. Du même niveau de qualité que Stalingrad, parce que pour nous, Stalingrad, c'est une des plus belles éditions qu'on ait fait encore. Et il y a plein de gens qui, qui, qui nous disent, qui nous envoient des messages en disant, euh, j'adorerais acheter 11 mais je ne le trouve pas. donc C'est pour ça qu'on ouais. édite la boîte, comme a dit, dit Anne, cette boîte permet de, de jouer avec toutes les extensions qu'on a faites. On fera, on fera un petit fichier pour. Enfin, c est, c est trop, mais on fera un petit fichier pour dire quel, quel divi, quel, quel régie, quelle unité dans la boîte de la V1 est à remplacer par la boîte de la V2, mais sinon c'est juste une question de couleur. Quoi. Alors euh, comme ça je dirais euh, Shadows, qui va se transformer plus que s'arrêter, en fait. Parce que l'idée c'est que comme la gamme, elle est vraiment en train de s'essouffler. Euh, au moment et que bah, on ne peut pas être sur tous les fonds, hein pas nombreux, <rire> euh, bah, on était parti sur peut-être plus tard faire une gamme plus aventure générique qu'un truc shadow. Mais pour l'instant, on est vraiment concentré sur euh, Gamey Rose, euh, Deuxième Guerre mondiale. Hein. Et euh, après Blackreach, c'est moins vendu que ce qu'on espérait effectivement. De toute façon, euh, si c'était vendu. Il ne s'est pas vendu à autant qu'on espérait et donc ça a été un... problématique, ça a été problématique. Euh, on aurait adoré qu'ils en aient beaucoup plus pour pouvoir développer euh, les Eldar euh, le Chaos et tout ce qu'on avait prévu, parce qu'on a, on a des fichiers euh, longs comme le bras pour toute la suite de Black complètement On avait été complètement finis, euh, on, a, on avait prévu les Titans, on avait tout prévu, mais, euh, bah voilà. Il y, y, y, y a un outil sur notre site internet, un army manager, pour créer ses armées. Donc euh, déjà ça, tu crées tes armées, et après tu vas dans le système de rangement récupérer les petits, les petits tiroirs. Ou alors, on est sympa, il euh, y a pas mal sur le, la page Facebook des fans de « "off" en anglais, hein, « fan of heroes of Normandy, où les gens partagent des solutions de rangement, euh, telles que les boîtes de rangement de vis et clous du, de la section de bricolage, ou les classeurs de diapositives. Il ah, n'y a pas mieux que ça, quoi tu vois, tu as tout ton truc. Et hop, tu as tes petits pions, c'est arrangé. J'ai envie de dire, y en a un, euh, si quelqu'un nous entend et veut faire une adaptation, euh, bienvenue, on est d'accord. <rire> voilà Par contre, il y a un truc que les gens ne connaissent pas forcément, c'est que sur euh, TTS, euh, on a des, des, des gars qui ont mis quasiment l'intégralité de la gamme Heroes V1 en ligne, toujours sur, euh, sur TTS, et là ils travaillent sur euh, la V2 avec nous, donc euh, je pense qu'on annoncera dans la deuxième semaine du Kickstarter pour euh, que les gens puissent aller tester le jeu, parce qu'on est en train de la finaliser. et euh, Donc en fait c'est disponible sur TTS, c'est dedans. Bon, là, là on est bien euh, là on est bien parce qu'on a eu de l'aide en fait donc euh, en fait David Pig euh, euh, maintenant euh, elle s'est euh, transformée et euh, maintenant on a des, des partenaires de toute façon maintenant on fait partie d'une structure qui a euh, en fait toute une logistique de compétition en fait donc euh, là euh, avant on s'occupait de tout maintenant il y a tout petite... je rigole. Je rigole. <rire> Donc, si tu veux, il y a beaucoup de choses qu'on ne gère plus. Tu vois. Déjà, on ne gère plus. Tu vois, déjà, c'est pas mal. pas mal. On, est, on ne fait plus que la créa. Mais en bon fait, sorti. le problème, c'est que, tu vois, on met des trucs parce que ça nous fait plaisir. Et on, en a envie on de, sur qu'on a envie de les voir, on a envie ouais. de jouer avec. Donc, ouais. on peut se dit, ah, vas-y, glisse les, glisse les trucs. Euh, ouais, euh, ouais, et on peut rentrer euh, ouais, un ouais, petit scénario pack à l'arrache, hein, ça voilà. tu sais. bah, non. Plus l'inexpérience des premiers, euh, des tout premiers Kickstarter, plus tout ça, euh, ouais, notre générosité, et notre inexpérience, tout ça, fait qu'on a. Le, le pire, c'est de réussir. De réussir, il dire, ça. ça. Euh, sur, sur la, quand on crée de nouvelles unités, euh, déjà, il bah, y, y a un système de coûts. Euh, on a une, fiche, une feuille Excel, hein, de, calcul de, de calcul de coût avec euh, une, petite, une petite formule mathématique, euh, qui nous aide déjà à ne pas créer une idée qui est pas chère et enfin, c'est pas 100% il euh, y a toujours une petite erreur mais. Ça limite énormément les erreurs, et donc quand on crée une unité, on, une nouvelle unité, on met les stats, on choisit les quelques compétences qu'on veut caler, qu on essaie de voir que euh, aucune autre unité n'avait cette combinaison de, de capacités spéciales, et ça nous donne un prix, qui normalement, on vérifie quand même, mais ça nous donne un prix qui normalement fait que les nouvelles unités ne sont pas cheatées par rapport aux anciennes. Et, que, et en plus, c'est un truc qu'on s'est toujours euh, interdit de faire, ou qu'on a toujours travaillé, euh, c'est de ne jamais rendre quelque chose d'obsolète. Alors, de temps en temps, ça, on a été obligé de le faire et on a tout, dans ces conditions, on a toujours donné le matériel de remplacement. On ne l'a pas vendu, sauf euh, enfin, euh, sauf le jeu de cartes, mais c'était très particulier. Et en termes d'unité, on s'est toujours arrangé pour, pour donner le remplacement. Et au surtout, on, on, on, on, on travaille toujours avec l'idée en arrière-plan de ne jamais rendre quoi que ce soit d'obsolète. <rire> <rire> bah, il y a, il y a, alors déjà, si, si, si, si était, tout était parfait, ce serait euh, continuer la gamme 40,000, ça, ce serait le bonheur absolu, euh, voilà, clairement. Alors, voilà. si c'est pas possible, aller dans notre, dans notre univers de science-fiction en, en restant compatible avec euh, l'existant de Blackridge et notre univers de science-fiction, c'était frontière. Donc, euh, pour l'instant, voilà, des humains contre les Irl. Euh, Créatures euh, robotiques. Et puis, euh, puis euh, l'autre rêve, c'est l'héroïque fantaisie. Hein. Le médiéval et l'héroïque fantaisie. On avait commencé à bosser dessus. Oui, dessus Il oui, y a des gens qui nous demandent Bah là, on est où Et tout. Bah, déjà, on va faire les roses hein, ouais. Et après. Mais oui, oui, oui sûr. Alors, on avait même pensé à du Napoléon euh, en escarmouche, euh, du cowboy, ah, de la guerre de sécession et du cowboy, steampunk. Euh, je... On va euh... tout faire. En fait, nous, si on était temps limité, on fait tout ce qui est sorti en film. Oui, voilà, Là, moi on, on, on, on, j'ai trouvé un, un, un asiatique, un, un, un, un enfin, sino-américain, euh, Rangers, spécialiste du combat au, corps, au, au couteau, et il me plaît bien lui. <rire>